Bien, donc on part sur des bonnes bases. Euh, en plus, j'ai une résolution toute bizarre sur mon poste à moi, mais bon, on va essayer de le faire quand même. Donc, je disais, euh, Events Everywhere, euh, Breaking Monoliths and Silos. Euh, donc, euh, je suis qui euh, Maintenant, je sais à peu près qui vous êtes. Euh, moi, je suis Cédric Pontet, je travaille chez Agile Partner. Agile Partner, je vais le faire vite, euh, fait un petit jeu. Donc, vous, voulez, vous pouvez aller prendre un selfie euh, près du stand et vous pouvez gagner après une DBD comme strip dédicacée, s'il vous plaît. Donc voilà, je suis Software architecte et Agile Coach à mes heures perdues. Et un de mes petits dada, c'est, vous l'aurez compris, CQRS Event Sourcing et de manière générale tout ce qui est lié à programmation à base d'event. Donc qu'est-ce que c'est qu'un monolithe 2001, l'Odyssée de l'espace, un monolithe c'est quelque chose qui vient de, de l'espace, c'est un truc un peu ça fait un peu peur, c'est gros, c'est assez vertical, c'est lourd à déployer, et, euh, et on sait que voilà, ça existe maintenant. Qui dans la salle n'a jamais programmé une application monolithique? Aucune main se lève, Donc voilà, on est tous d'accord, la plupart des applications qu'on a développées dans le temps, ben, voilà, un monolithe ça peut marcher très bien. Ça, ça a ses avantages aussi, c'est que bah, c'est relativement simple. Maintenant, voilà, au début, on faisait du client-serveur, euh, on déployait ça en général sur un seul serveur euh, physique, et puis euh, on avait après des moyens de scaler, c'était du scale-up, donc on rajoutait du proc de la mémoire, et puis euh, hop, on y allait. Éventuellement, on pouvait dupliquer les machines, mettre de l'autre balancing, c'est la, la manière traditionnelle de le faire. Euh, maintenant, voilà, on sent qu'il y a besoin d'évoluer un peu plus que ça. Euh, le marché nous oblige à évoluer et on doit euh, pouvoir déployer du software de manière plus simple, plus rapide, euh, pour avoir l'agilité euh, qu'on qu souhaite au niveau euh, du métier aussi. Donc ça, je viens de le faire. Donc, quand on parle de déployer du software euh, de manière plus agile, souvent, la première euh, chose qui vient ensuite, c'est, ah ben, on va faire... Euh, des web services. Donc on a eu euh, historiquement euh, les applications client-serveur, après on a eu des choses comme euh, Corba, je ne sais pas s'il y a des gens qui sont assez vus dans la salle pour se so souvenir ce que c'est que Corba, euh, on a eu euh, RMI en Java, euh, Remoting en .NET, on a eu ensuite euh, un truc magnifique qui est arrivé qui s'appelait Soap, alors là tout le monde a dit « ouais, Soap va sauver la planète, euh, on va faire des softwares qui sont peut-être beaucoup plus euh, faciles à déployer parce que Soap, et après le drame WSTAR, et là c'était l'enfer ». On a commencé à parler de UDDI, je ne sais pas si quelqu'un se souvient aussi de cet acronyme magnifique, Discovery de Service, etc. Et tout ça, ça marchait bien. Et après, quelqu'un nous dit bah :« Voilà, maintenant, ce qui va sauver le monde, c'est SOA, Service Oriented Architecture. Et là, tout va aller bien et on va pouvoir déployer de manière atomique, etc. Est-ce que quelqu'un, c'est, ouais, en général, la prochaine idée qui vient après SOA, c'est on va mettre un Enterprise Service Bus. Et là. En général, on sait que ça va vraiment euh, euh, résoudre tous nos problèmes. Est-ce que est quelqu'un a une idée de ce que veut dire SOA en néerlandais Quelqu'un parle néerlandais Voilà. Maladie sexuellement transmissible. J'ai piqué la blague à Greg Young. Je vous en parlerai plus tard. Et euh, moi, personnellement, USB, je le traduis par ça. Parce qu'en général, quand on commence à mettre en place un USB. C'est souvent pour dire, ok, on va résoudre des problèmes de pouvoir distribuer du, du soft sur différents serveurs, etc. Et en général, on a des applicatifs legacy, et puis on commence à développer dessus, et puis petit à petit, on se dit, ouais, en fait, ce truc-là, si on le mettait dans USB, ce ne serait pas plus mal. Et on se retrouve avec de la logique métier dans usb C'est vachement bien, sauf que dès qu'on veut commencer à migrer, c'est un enfer, parce que les migrations d'une version de l'USB à l'autre, euh, ce n'est pas forcément compatible, et puis notre logique métier, je suis désolé, mais elle ne doit pas être dans la couche de transport. Un USB, c'est fait pour faire du transport, à la rigueur, faire de la transformation de messages, ce n'est pas fait pour implémenter de la logique métier. Et c'est là où il y a le drame, en général. Donc, next step de l'évolution, euh, pas sûr. L'autre problème qu'on a en général, c'est la sacro-sainte database relationnelle. Je ne sais pas s'il y en a qui étaient au talk de Philippe ce matin sur les, les databases, mais voilà, depuis des années, les vendeurs de software nous mentent. Ils nous disent qu'il y a un seul moyen de résoudre tous les problèmes en informatique, c'est la base de données relationnelle. Entre temps, maintenant, bah, on a eu les NoSQL, des choses comme ça. Le problème, ce n'est pas de savoir vraiment quel DB vous utilisez. Est-ce que c'est NoSQL Ce n'est pas une guerre de religion, ce n'est pas un dogme. Le problème, c'est de savoir si vous utilisez le bon outil pour la tâche que vous souhaitez faire. Ça, c'est très important. Et maintenant... Une fois de plus, la planète est sauvée parce que les microservices sont arrivés. Le seul problème, c'est que si vous demandez à 10 personnes dans le hall là-bas, sur les 10, il y en a 10 qui vous vont vous donner une définition différente de ce qu'est un microservice. J'ai essayé, c'est euh, voilà, la définition même d'un microservice n'est absolument pas précise. L'avantage, c'est que bon, on a l'air de dire que en gros, c'est service orienté architecture, mais fait de la bonne manière. Bon, ok, on a dit ça, on n'a pas dit grand-chose. En fait, euh, je suis revenu en arrière, pardon. Le vrai problème, c'est pas un problème technique. La technique, elle doit être au service du métier. Et donc le problème, c'est un problème métier. On fait ces choses-là d'abord pour répondre à notre métier. Et c'est là que vient Domain Driven Design. Donc Pour ceux qui ne connaissent pas Domain Driven Design, c'est euh, Eric Evans donc qui, en 2004, a sorti un livre... Qui s'appelle euh, Domain Driven Design: uh, Tackling the Complexity uh, in the Heart of Software. Je fais de tête, oui, c'est marqué. Je le faisais de tête parce que moi, j'arrive même pas à lire tellement c'est petit sur mon écran. Euh, et donc, dans Domain Driven Design, il y a euh, une erreur fondamentale en fait des, des, des gens, c'est que souvent, quand on lit le bouquin, ben, on commence par le début. Le problème, c'est qu'Eric Evans lui-même reconnaît que il aurait dû écrire le bouquin dans l'autre sens. Donc, si jamais vous prenez le blue book, Commencez par lire le chapitre 1, 2, 3, et puis ensuite sauter au chapitre 7. Pourquoi Parce que dans le chapitre 7, c'est là qu'il commence à expliquer les vrais concepts qu'il y a derrière. Et souvent, les gens s'arrêtent aux building blocks qui sont dans les premiers chapitres, et ils pensent avoir tout compris à Domain Driven Design. Malheureusement, euh, ce n'est pas exactement les notions les plus importantes qui sont au début. C'est juste des patterns, et voilà. Bon. Un bounded Context, c'est quoi C'est en gros euh, un Domain Model, doit exister dans un contexte. Ce contexte doit euh, encapsuler ce modèle. Et ce modèle n'a lieu d'être, en termes métiers, qu'à l'intérieur de ce bandit contexte. Il permet aussi de définir euh, des, euh, des frontières claires avec le reste du monde, c'est-à-dire éventuellement d'autres bandit contexte et des legacy systems, par exemple. Il permet aussi de faire une organisation d'équipe, de mettre en place une organisation d'équipe. Donc, On va pouvoir, par exemple, dire une équipe a la responsabilité d'un Bandit Context particulier. Euh, au niveau du, de la code base, vous pouvez avoir un repo git par Bandit Context. Et au niveau de votre database, vous pouvez avoir un schéma de données par Bandit Context. Ce qui nous amène à des choses comme ça, par exemple. On peut modéliser tout notre système grâce à ce qu'on appelle une Context Map. Et on va comme ça diviser notre, euh, notre domaine en euh, différents Bandit Contexts. Qui vont euh, se répartir en fait, au sein de ce qu'on appelle des subdomains. Donc les subdomains, c'est vraiment. Là, on parle de métier. Euh, donc si vous prenez euh, cet exemple, c'est euh, bah, en gros une plateforme de e-commerce. Hein. Et là, on a euh, le, le subdomain sales, euh, qui contient trois euh, bandit contexts qui sont. Euh, alors, purchasing, je vais dire là-haut parce que. Purchasing, Bundles et euh, Claiming. Et donc c'est à l'intérieur de ces contextes, on a un modèle métier qui vit à l'intérieur de ce bandit contexte et qui ne vit qu'à l'intérieur de ce bandit contexte. On ne doit pas avoir de fuite, donc geeks en anglais, à l'intérieur de nos bandit contexte. Et ça permet de, nous, de répondre à ce subdomain qui, dans le cadre d'une un, plateforme e-commerce, est en général ce qu'on appelle le core domain. C'est là où vous avez votre, votre avantage concurrentiel en général. Vous avez ensuite d'autres notions qui sont bah, le shipping subdomain. Alors, est-ce que c'est votre core domain Bon, quand vous faites du e-commerce, le shipping c'est un peu quelque chose que vous avez à faire. Vous n'êtes pas forcément, vous n'avez pas forcément un avantage concurrentiel énorme sur le shipping. En revanche, sur votre gestion des prix, sur le pricing, là vous avez un vrai avantage concurrentiel. La manière dont vous gérez vos prix, la fréquence à laquelle vous les changez, ça c'est vraiment important en termes métier pour vous. Après, voilà, tout ce qui est euh, au niveau de, euh, des ERP, euh, de la compta, etc., c'est ce qu'on appelle des generic subdomains. Et en général, c'est le genre de truc que vous voulez acheter. Vous n'allez pas vous amuser à recoder votre outil de compta. Enfin, à moins d'être vraiment malade et d'avoir vraiment envie de s'amuser, euh, moi, pour moi, c'est le genre de produit qu'on achète et qu'on intègre. Donc voilà. On voit ici que euh, on n'a pas forcément des liens euh, clairement exprimés, mais la prochaine étape, évidemment, c'est de dire bah, quels sont les, euh, les liens entre ces différentes de contexte Et ces liens-là, bah, on va y venir, c'est ça, éventuellement, des events qui vont être bien formés, bien normés, bien documentés, et qui vont nous permettre de connaître exactement comment un Bandit contexte communique avec un autre. La deuxième notion importante de domain-driven design, c'est la notion d'aggregate. Donc, là, au sein d'un Bandit context, on va pouvoir modéliser notre métier, modéliser notre domain model, grâce à des aggregates. Un aggregate, c'est une manière, c'est une grappe d'objets qui a pour origine l'aggregate route. Et l'aggregate route permet de loader vraiment tout, toute la grappe d'objets. L'aggregate route garantit, euh, ou en tout cas l'aggregate lui-même, euh, garantit euh, la, la, la consistance transactionnelle de l'objet. Donc quand on commence à designer comme ça, on veut essayer d'avoir des aggregates qui soient le plus petits possible. Alors l'exemple traditionnel qu'on retrouve c'est shopping cart. Euh, le problème c'est que souvent c'est un, un exemple un peu simpliste. Mais euh, alors vous allez avoir le cart avec des euh, shopping items dedans, etc., etc. Attention parce que souvent c'est exemple simpliste vous allez vous retrouver avec des grappes d'objets extrêmement grosses, extrêmement grandes. Ce n'est pas forcément la mani meilleure manière de designer des aggregates. Le travail de design d'aggregate, c'est quelque chose qui est assez compliqué, à partir du moment où vous voulez modéliser des choses qui sont un peu plus complexes qu'un shopping cart. Euh, on en parlait un petit peu à, à la pause de midi, modéliser la notion de temps, par exemple, c'est beaucoup plus complexe que ça. Euh, imaginez vous vous êtes euh, Booking.com, par exemple, ou euh, quelque chose comme ça, et vous devez modéliser le fait que euh, vous pouvez avoir euh, une, euh, un discount sur une chambre. Euh, vous êtes actuellement euh, ici à Luxembourg, et demain, euh, vous êtes euh, à Sydney, en Australie. La discount est valable normalement jusqu'à minuit. Mais minuit, dans quelle time zone Commencez à y réfléchir. c'est pas si trivial que ça. Vous avez des vrais, vrais, vrais... Euh, problème avec de la modélisation et c'est là où Domain Driven Design prend toute sa force. L'avantage donc des aggregates, c'est qu'on garantit la consistance au sein de l'aggregate et donc tout ce qui est écrit dans notre système de persistance est garanti, consistant par l'aggregate lui-même. C'est lui qui vérifie que les règles métiers sont respectées, c'est lui qui va garantir que on n'a pas d'inconsistance au niveau de nos données. Et l'aggregate route ne peut pas être blindsided en anglais, on dit qu'on doit forcément passer par elle pour changer quoi que ce soit à l'intérieur de l'aggregate. C'est ça qui nous permet de garantir ces invariants métiers. Ça va jusque là On a encore une notion qui est plus générale au niveau de Domain Driven Design et c'est là où on commence à toucher à la partie, voilà, on casse les silos. c'est la notion du ubiquitous language. Le gros problème souvent, c'est que bah, les geeks parlent aux geeks dans les entreprises et puis les gens du métier parlent aux gens du métier. Et quand on commence à mettre des geeks avec des gens du métier dans la même salle, ils ne se comprennent pas forcément. Ce que Eric Evans essaye d'amener avec euh, Domain Driven Design, c'est aussi cette notion de langage ubiquitaire où les gens du métier utilisent un langage qui est compris par les gens du dev et les ops aussi, éventuellement. Et euh, vice-versa, les gens du métier commencent à acquérir des notions euh, de techniques et à la fin, on se retrouve avec un langage qui est compris par tout le monde. Le plus important, c'est la communication et aussi c'est ce qu'on apprend. On va découvrir petit à petit le métier. Donc moi, ça m'arrive d'aller dans, des, dans des, des différentes sociétés avec euh, des, des, euh, des domaines très, très, très différents. Et ben, la première, le premier boulot à faire, ben, c'est d'être comme une éponge, c'est-à-dire d'ingurgiter les notions de métier, le domaine particulier de ce client, de, ce, de, cette, de cette société, pour pouvoir comprendre là où il y a des avantages concurrentiels, là où ils vont gagner de l'argent, et éventuellement euh, se focaliser là-dessus. Euh, on commence donc à, à casser les silos grâce à ce langage ubiquitaire, grâce aussi à bah, ce qu'on ce qu fait dans le développement agile, c'est-à-dire bah, d'avoir des gens qui, euh, qui vont interagir de manière plus régulière, face à face si possible, embarquer les métiers dans les décisions au niveau des projets, euh, développer de manière itérative, demander du feedback, etc. etc. Tout ça, ça marche très bien. Euh, main dans la main avec euh, Domain Driven Design. Donc, en général, quand on, quand on commence à faire ça, la première architecture qu'on a à peu près, bah, c'est ça, c'est euh, une architecture stéréotypée euh, Domain Driven Design avec, euh, euh, en gros, des dom un domaine modèle qui, euh, qui va nous permettre de charger euh, nos aggregates euh, de notre DB, euh, des application services qui vont euh, euh, faire ça et puis euh, une façade euh, qui fait euh, en gros du web service du reste euh, des choses comme ça qui nous permet euh, de, de passer euh, sur le cloud un client et euh, on va binder donc des DTO euh, au niveau de l'UI et euh, on va pouvoir modifier l'UI euh, les DTO au sein de l'UI et on va pouvoir les renvoyer euh, de l'autre côté pour faire nos mises à jour de nos données et puis bah, si on a différents de contexte on peut avoir cette même architecture euh, multiplié par autant de bandits de contexte. Ce qu'on trouve souvent aussi, c'est en fait, on n'a pas forcément une séparation aussi claire. On n'a pas un déploiement euh, systématique d'un bandit de contexte sur une machine particulière ou, ou un autre particulier. On va retrouver euh, ça assez euh, dans, un, dans une même app, et donc un seul process. Donc c'est bien, mais c'est pas suffisant. Il faut aller plus loin que ça. Donc Là, on a euh, appliqué ce qu'on appelle le « strategic design », donc c'est toute cette notion de bandit context, de domain, subdomain, etc. On a euh, des domaines modèles qui sont propres, qui sont clean, qui euh, sont bien séparés dans des bandit contexts et euh, qui n'ont pas de, de fuite. Les, les, les modes d'échange entre bandit context sont bien, bien clairs et bien documentés, euh, avec des translation maps si, si besoin avec des notions aussi qu'on retrouve dans le domaine driven design qui s'appelle anti-corruption layer, donc ça permet éventuellement d'éviter qu'un système externe vienne corrompre nos données et corrompre notre système à nous. Tout ça c'est vachement bien, mais alors la, première, la prochaine question c'est, ah bah oui mais alors maintenant j'ai des, des aggregates, comment je fais pour calculer la somme de mon revenu, ou la somme de tout ce que j'ai gagné le mois dernier, etc. Est-ce que je vais là mes 200 000, 500 000, 1 million d'agrégates en mémoire, et faire un calcul là-dessus donc, évidemment, la réponse est non. Et c'est là que rentre en compte CQRS. Donc, CQRS, c'est Command Query Responsibility Segregation. Pour ceux qui connaissent un petit peu l'histoire des langages, Bertrand Meyer avait déjà, il y a 30 ou 40 ans maintenant, je pense même plutôt de près de 40 que de 30, avait déjà identifié la notion de CQS, des Command Query Separation. Euh, Greg Young, qui est donc euh, la personne qui a donc là c'est Greg Young sur la photo euh, à côté d'Eric Evans. Euh, maintenant il ressemble un peu plus à ça en fait. C'était euh, il y a quelques années. Euh, Greg Young donc a, qui a formalisé cette notion de CQRS de Command Query Responsibility Segregation, c'est basé sur ce, ce qu'avait fait Bertrand Meyer au niveau d'un langage objet euh, pour formaliser ça au niveau d'une architecture. Donc euh, son bouquin devrait sortir, il est en ça fait des années que tout le monde lui réclame d'écrire un bouquin, et euh, a priori, il a toujours dit qu'il sortirait aux alentours de 2035, mais j'ai réussi déjà le, le pré sur Amazon, donc euh, en fait, ce sera plutôt vers euh, fin 2016. Donc, command and query, c'est quoi la différence Une commande, bah, c'est une action qui est demandée par l'utilisateur en général, ou éventuellement par un système extérieur. C'est quelque chose qui va changer l'état changer l'état de notre aggregate, par exemple, qui va vraiment travailler sur les données, mais qui ne retourne pas de données. Quand je dis données, c'est des données qui viennent vraiment des données métier. Ce qu'une commande peut retourner éventuellement, c'est est-ce que la commande s'est bien exécutée, est-ce qu'éventuellement j'ai des erreurs métiers à remonter, est-ce que j'ai des, voilà, des choses comme ça. Mais une commande ne devrait pas retourner de dataset, par exemple. Une query par opposition elle répond à une question. Elle répond à une question. Elle ne change jamais les données et, par contre, elle retourne des données. Donc, c'est vraiment une manière assez claire de séparer les responsabilités et ce qui permet d'obtenir, voilà, une sorte de, de, de un, un schéma d'architecture de ce type-là. Donc, vous avez votre client qui est notre petit bonhomme là tout à droite qui va émettre des commandes. Les commandes vont être prises en compte par bon je vous passe la remote et tout ce genre de choses. Elles vont être prises en compte par notre domaine modèle qui lui euh, implémente et implémenté de manière à suivre les, les principes de domaine driven design. Euh, donc les domaines, la domaine logique est bien, bien encapsulée euh, à un endroit bien spécifique qui est notre domaine modèle et euh, tous nos invariants métiers sont bien respectés comme il faut et euh, donc on assure la consistance lors de l'écriture dans ce qu'on appelle le write model. Ensuite, notre write model, ben, on va le dénormaliser vers un read model. Pourquoi Parce qu'on sait que dans la plupart des applications line of business, ben, on a la fameuse loi des 20-80, c'est qu'en général on a 80% de read pour 20% de write. Donc ce qu'on va chercher à faire, c'est optimiser le read. Le write va nous garantir la consistance, et le read model va nous garantir la performance et euh, la scalability. On va donc dénormaliser euh, euh, directement pour pouvoir euh, querier le read model et binder directement dans l'UI. Donc en termes de performance, on évite les 75 couches de mapping qu'on retrouve euh, euh, avec des choses comme Automapper ou des, des, des frameworks comme ça euh, et qu'on a en général dans les applications où on va d'abord avoir des DAO qui vont aller nous chercher des objets, ensuite on va les loader dans d'autres dans objets, et ensuite on va finir par passer ça à la couche supérieure qui va, elle, remapper ça dans des DTO, qui vont être ensuite encapsulés dans des View models, qui vont être bindés dans une UI. Là, on a 75 couches de mapping en termes de performance. C'est lourd. En termes de scalability, pas terrible non plus. Donc là, ce qu'on fait, c'est qu'on dénormalise. C'est-à-dire que euh, on peut utiliser... Euh, euh, là, pour le coup, une base de données, nos SQL, euh, un Redis Cache, euh, de ce genre de choses, et on va euh, préparer nos données pour qu'on n'ait plus calé à, à faire la query dessus. On, fait, euh, on retourne du JSON, par exemple, et on va euh, directement euh, renvoyer le JSON vers notre UI et ça va être euh, affiché à l'écran. Donc, extrêmement euh, efficace, euh, très peu de code à écrire. Donc, euh, la partie qu'on voit euh, au niveau du, euh, du read side, en, fait, c est, c est, en général, c'est très, très peu de lignes de code et, euh, et c'est euh, des choses qui sont maîtrisées avec euh, soit du SQL soit le langage de query que votre, euh, que votre read model préfère et euh, en général vous pouvez mettre des juniors à écrire ce genre de code, ça leur pose aucun problème ils rentrent dans les notions métier, etc., etc. Donc en termes aussi de partage dans les équipes, bah, on va peut-être prendre les gens plus seniors et les mettre à travailler sur euh, la domain logic, là où il y a vraiment le cœur du métier où on est dans, dans, dans le dur euh, éventuellement on les fait pair programmer avec des plus jeunes pour qu'ils commencent à à rentrer un peu plus dans, dans, dans le domaine, mais voilà, si vous avez euh, des, des, des juniors, vous pouvez les mettre euh, au niveau du read, du read side, et euh, c'est relativement euh, simple à mettre en œuvre. Donc tout ça, c'est bien gentil, mais voilà, qu'est-ce qu'on fait au niveau de la consistency euh, Le cap théorème, pour ceux qui ne connaissent pas, ça nous dit, euh, moi je pense toujours à la chanson des Rolling Stones, « You can't always get what you want », euh, on peut avoir la consistency, availability partition tolerance, mais on ne peut pas avoir les, les trois à la fois en fait. Donc il faut faire des choix, il y a des choix difficiles à faire dans la vie donc si on veut être available et euh, parti partition tolerant bah, en général on va devoir relaxer euh, la consistance quand on parle de consistance, on l'a vu euh, pour ceux qui étaient dans le talk euh, de ce matin sur les, les bases de données, euh, on parle de euh, consistance en termes de euh, à un moment les données sont euh, présentes euh, dans tous les nœuds de notre système. Donc, en général, c'est ce qui fait peur, l'éventuelle consistency. Quand on commence à parler à des clients, eventual consistency, ils disent, ah non, non, moi je dois être absolument consistant, 100% du temps, en permanence, et je veux pas qu'il y ait un seul bit de différence entre tous mes systèmes. Ok, euh, c'est bien gentil, mais ça a un coût. Si vous voulez vraiment scaler, euh, c'est vraiment... Euh, difficile de garantir la consistance à 100%. Donc ne sous-estimez pas le coût de, de, qu'il y a pour, pour garantir la consistance à n'importe quel moment. Et aussi, est-ce que ça fait vraiment du sens Imaginez-vous, vous êtes dans un entrepôt. Vous allez euh, sortir un produit de votre entrepôt, vous allez le scanner avec, euh, avec un, un scanner, et puis euh, vous allez dire, OK, je veux le sortir du stock. Et là, votre système, il vous dit, Bah ben non. Ce, ce, ce, ce, cet objet-là, cet, cet article-là, n'existe pas dans mon stock. Ben si, moi je l'ai là, il est physiquement là, il, il est bien là. Quoi. Donc qui est-ce qui a raison il est où, Elle est où la, la source de vérité Est-ce que c'est le monde physique, ou est-ce que c'est le système qui est derrière Imaginez-vous un distributeur automatique de billets, euh, quand euh, on vous dit, eh ben, si si les billets ils sont bien là, mais en fait il y a un mec qui est arrivé avec un gros 4x4, qui a tiré le, le distributeur automatique et qui l'a embarqué avec. C'est qui qui a raison C'est le système bancaire ou alors c'est le monde physique qui a raison Donc la consistance euh, des données, euh, c'est tout, tout relatif. Et ce qu'on garantit avec Eventual Consistency, c'est qu'à un moment donné, les données seront effectivement consistantes. Maintenant, vos données, elles sont déjà out of date à partir du moment où vous avez lancé la query et où elles sont affichées dans votre UI. Parce que potentiellement, il y a quelqu'un qui est venu entre temps et qui les a déjà mis à jour. Donc voilà, tout ça c'est relatif et c'est des décisions métiers. Et... Euh, je peux vous garantir que Amazon, quand vous commandez sur Amazon, euh, ils ne vont pas à chaque fois vérifier si le stock il est là ou pas. Les mecs ils prennent votre commande, ils en cassent votre argent, et c'est seulement après qu'ils vous envoient un mail pour vous dire eh, désolé, en fait on pensait avoir du stock, mais on n'en a pas, donc euh, votre produit n'arrivera pas dans 3 jours, mais euh, dans 4 ou 5 jours. Et puis ils vont se débrouiller derrière en termes de logistique pour faire ce qu'il faut pour que pour euh, trouver le produit et puis vous, vous l'amener jusque chez vous. Mais jamais ils vont vous dire « non, non, désolé gars, ta commande, tu peux tu peux la repasser dans deux jours parce que là, l'article, il est pas en stock. » euh, voilà Donc voilà, « éventuelle Consistency », c'est quelque chose qui est tout à fait acceptable. Il faut juste savoir euh, ce qu'on fait et euh, c'est une décision métier, je tiens à le dire. Euh, vous pouvez aller voir euh, les gens avec qui vous travaillez du métier et leur expliquer euh, les choix qu'on a. Et euh, je peux vous garantir que des fois, entre « Availability » et euh, « Consistency », ils vont euh, préférer « Availability » et Partition Tolerance. Quand vous perdez quelques millions parce que votre serveur il est tombé, vous vous posez vite fait la question. Donc, comment est-ce que je garantis la consistance au niveau de mon read modèle Comment est-ce que je synchronise les deux Bon, bah, on a une première solution, qui est une transaction distribuée. Et là, en général, on est content. On commence à avoir des frémissements dans le dos. Pourquoi bah, Parce que déjà, en termes de scalability, la transaction distribuée, bah, tout face-commit, euh, j'ai euh, une transaction distribuée sur 15 nœuds et euh, j'ai un nœud qui me dit euh, « Ah non, non, je peux pas. » Bon, ben, bah, rollback sur 14 autres nœuds. En termes de performance, en termes de scalability, euh, c'est pas top. Hein. Donc euh, voilà, et c'est là où on va commencer à se poser la question « Est-ce qu'on ne ferait pas mieux de relâcher un peu notre volonté de consistency ?» Donc, on peut commencer à utiliser des systèmes de messaging avec, à ce moment-là, une transaction qui est quand même distribuée sur deux choses, c'est-à-dire votre data store, database, appelez-le comme vous voulez, votre système de persistance d'un côté, et une queue, ou un système de messaging. Mais vous avez quand même une transaction. Sinon, il y a la solution sans transaction, mais là, bah évidemment, vous devez avoir quelque chose qui vous permet, au niveau de votre, de votre couche de persistance, de savoir que quelque chose a changé et d'envoyer ça vers votre queue derrière. Donc là, ça va vraiment dépendre de votre, votre infrastructure et de, des, des capacités de votre infrastructure. Donc, personnellement, moi, c'est cette solution-là que je préfère. Maintenant, voilà, là, on peut vivre avec si on a les outils qui le, qui le font. Et là, c'est des choix technologiques, des décisions à prendre, il n'y a pas de solution parfaite. Je parlerai d'une solution potentielle un peu plus tard. Donc, jusque-là, on est bien. Maintenant, on n'a plus juste du domaine Driven Design, mais on a du CQRS, avec donc un read model, voire plusieurs read models, parce qu'on n'est pas limité à un seul read model, on peut en avoir N. Euh, ce qu'il faut avoir, c'est un seul write model. Donc la source de vérité, c'est notre write model. Et ensuite, on dénormalise dans autant de read models qu'on veut. Euh, Imaginez-vous, vous pouvez avoir une dénormalisation pour aller répondre via les queries à l'UI, mais vous pouvez aussi dénormaliser vers des systèmes tiers, on le verra un peu plus tard. Donc tout ça, c'est très bien. Vous bindez vos DTO directement dans l'UI. Vous avez une UI qui est assez orientée tâche et non plus crud. Et puis euh, vous avez un rate model qui euh, garantit vos invariants métiers et euh, vous êtes eventually consistent. Donc, eventually en anglais, attention, hein, c'est un faux ami, c'est pas que peut-être ça va être consistant ou pas, c'est à un moment donné, ce sera consistant. Pas se tromper sur le mot, c'est pas éventuellement, euh, c'est pas la traduction littérale en français. Euh, le problème c'est que bah, malgré tout, de côté euh, write, vous avez encore euh, besoin d'une persistance, ça veut dire en général, si vous êtes dans une DB relationnelle, encore un ORM, ça veut dire encore euh, les problèmes d'impendance mismatch entre l'objet et euh, euh, le relationnel, ça veut dire euh, euh, éventuellement euh, un, une synchronisation de votre euh, write model avec vos read models, qui est euh, peut-être un peu coûteuse. Et c'est là où on en vient à ce qu'on appelle event sourcing. Donc, dans l'event sourcing, on a les commandes, ça on l'a déjà vu. Comme on fait du CQRS, on a aussi des queries, mais on a surtout des events. Donc la différence entre une commande et un event, c'est que une commande, on l'a vu, c'est une action. L'action, elle est demandée, ça veut dire qu'à un moment, ce n'est pas sûr qu'elle soit exécutée. Donc souvent, un des, une des erreurs fondamentales que les gens font quand ils commencent à faire du CQRS event sourcing, c'est qu'ils disent la commande, c'est euh, fire and forget. Et à ce moment-là, en gros, ça veut dire que right-side, il est obligé d'accepter la commande. Ben non. À un moment, on peut dire, non, non, moi ta commande, je ne la prends pas. Et on peut refuser une commande. Évidemment, en retournant l'information de pourquoi on la refuse. Mais il ne faut pas se tromper, on n'est pas obligé d'accepter une commande. C'est en général représenté par un verbe à l'impératif, et c'est self-contained. C'est-à-dire ça contient toute l'information nécessaire pour que votre back-end puisse traiter la commande ensuite. Donc un exemple c'est place order, donc, un verbe à l'impératif qui euh, dit explicitement euh, ce que ça doit faire. Derrière on a un event, donc un event c'est un fait, c'est quelque chose qui s'est produit et qu'on ne peut pas réfuter. Et donc par euh, définition c'est immuable, enfin immutable en anglais. C'est à dire qu'à un moment donné, euh, une fois que c'est écrit, c'est écrit, on ne peut pas le changer. C'est en général exprimé par un verbe au passé. Et lui aussi, il est safe-contained, il contient toute l'information nécessaire. Et un exemple, c'est order-placed. A partir de ça, ce que vous pouvez faire, c'est vos aggregates, au lieu de sauver l'état courant de vos objets, dans une DB relationnelle, par exemple, bah, ils vont sauver des stream d'event. Les stream d'event, euh, ils vont pouvoir dire, ok, je récupère ma commande, je traite toutes mes règles métiers, je vérifie que mes invariants sont bien respectés, et ce que je vais sauvegarder c'est une série d'events qui vont me permettre de connaître tous les changements dans le cycle de vie de mon objet. Pour reloader l'objet, on va reloader tous les events et les rejouer les uns après les autres. L'avantage de ça c'est que c'est assez performant parce que nos events sont immutables, on l'a vu, c'est du append-only, on peut pas aller faire un update sur un event, ça n'existe pas, ça n'a pas de sens. On a quelque chose qui est assez simple parce que les events sont en général petits, et self-contained, comme j'ai déjà expliqué. Et donc, en termes de data access, c'est minimal. Si vous commencez à écrire des, des systèmes event sourcés, en gros, ce que vous avez besoin, c'est le get, qui va retourner une liste d'event à partir d'un ID, donc vous lui passez un, un guid, et puis il va retourner une liste d'event, et un save, où vous lui donnez une liste d'events avec le guid, et il va sauver ça. Donc, en termes de data access, c'est vraiment, vraiment, vraiment pas compliqué à écrire. Après, il y a toutes les problématiques de conflit, de gestion de conflit, de versioning, etc. Là, ça devient un peu plus complexe. Mais pour quelque chose de basique, c'est pas très compliqué à écrire. Et surtout, vous avez des avantages sous-jacents qui sont vous avez un audit log gratuit, puisque de toute façon, vous écrivez des events. Ça veut dire que vous avez toutes les mutations de vos objets, tout le cycle de vie qui est vraiment sauvegardé. Donc, vous pouvez faire du record playback. Ça veut dire qu'à un moment donné, vous pouvez rejouer la vie de l'objet jusqu'à un certain point dans le temps, et pour le debugging en production, c'est vachement bien. Parce que si vous avez un bug, vous pouvez dire « Ok, le bug il arrive entre cet event-là et cet event-là, je me remets en mode debug, je rejoue jusqu'à ce moment-là, et qu'est-ce qui s'est passé quand j'ai euh, appliqué cet event Ah bah il s'est passé ça, je trouve le bug, je le fixe, etc. » Donc, ça a de gros avantages. Donc, une architecture event sourcée, bah, ça ressemble à peu près à ça, c'est-à-dire que vous avez à peu près la même chose qu'avant, vous avez un write-model. Le write-model va sauver des events dans ce qu'on appelle un event-store. Et puis, vous allez pouvoir reloader les events et re les rejouer depuis le début. Si jamais vous commencez à avoir un grand nombre d'events, vous allez me dire « Oui, mais alors ça va prendre du temps, ça va être peu performant de rejouer euh, les, tous les events depuis euh, euh, le début de de, de des temps. Euh, » À ce moment-là, on met des systèmes de snapshotting. Euh, qui euh, peuvent permettre d'améliorer les performances, mais il faut déjà avoir un paquet d'event à rejouer pour euh, que ce soit vraiment euh, nécessaire. Et puis ensuite, ben, ce qu'on va synchroniser au niveau de notre read model, c'est nos events. Nos events vont être dénormalisés côté read, et ça va nous permettre d'avoir quelque chose de très efficace. Sur nos events, on va pouvoir éventuellement faire aussi des projections. Donc, à partir d'un event, on va euh, réagir et euh, déclencher des traitements. Euh, ou alors, on va éventuellement pouvoir créer d'autres events. Donc une série d'events vont pouvoir générer des nouveaux events. Et puis on va commencer à pouvoir euh, adresser des problématiques un peu plus intéressantes comme tout ce qui est temporal query. Donc euh, corrélation temporelle qui sont des choses, si vous essayez de faire une query en SQL dans une database, SQL database euh, pour faire ce genre de truc, amusez-vous, c'est euh, déjà du costaud. Alors que là, bah, vous avez tout, le, tout ce qui s'est passé, vous avez vraiment un, un log d'événements donc euh, aller faire des queries temporelles là-dessus, qui vont aussi pouvoir s'exécuter dans le futur, donc, euh, ça a ses avantages, ben, c'est extrêmement efficace. Ça nous permet donc euh, de faciliter l'intégration, vous pouvez avoir un stream event qui est traité comme une queue, parce que c'est ni plus ni moins qu'une queue, elle est persistante en plus, donc voilà. Ça vous permet d'avoir euh, euh, des souscriptions qui peuvent elles-mêmes être persistantes, ça veut dire qu'à un moment donné vous savez euh, où est-ce que vous en étiez, votre, votre, vous avez euh, une application à nœud qui tombe, et il savait qu'il en était à tel moment du stream event, il peut reprendre à un moment où il en était et continuer à traiter la suite du stream event. Vous pouvez faire de l'ETL, aller mettre ça dans un Elasticsearch, aller mettre ça dans un cache Redis, déclencher des process, et éventuellement, vous pouvez, donc comme je l'ai dit, avoir généré d'autres stream events qui vont ensuite générer d'autres stream events, etc., etc., etc. Et donc ça peut aller très très loin extrêmement puissant en termes d'intégration. Donc, Greg Young euh, a lui-même implémenté euh, un produit avec son équipe qui s'appelle Event Store, qui est Event sourcé, le code lui-même est Event donc c'est de l'open source, vous pouvez aller voir, euh, ça s'appelle GetEvent Store, euh, vous pouvez aller voir le source, c'est bon, du .NET, Alors, je sais que on est plutôt euh, ici, euh, VoxDay, c'est plutôt du Java en général, mais euh, c'est en .NET, le code est, euh, est intéressant à lire. Vous avez les projections, donc avec des projections volatiles, des catch-up, euh, subscription, ou alors des souscriptions persistantes. Euh, ça tourne, c'est développé sur Mono, et je pense qu'ils le mettront en .NET Core dès que ce sera officiellement réalisé. En fait, ils ont même embarqué Mono à l'intérieur, donc vous n'avez même pas besoin d'installer Mono, il est MBD dans le, dans le produit. Et euh, donc ça tourne sur toutes les plateformes. Euh, vous avez une API HTTP, vous avez aussi une API en .NET, en AK, en irlang et euh, en Java il y en a, je crois que c'est un, un package open source qui a été écrit à, à côté, donc voilà, c'est pas limité à un seul langage, et euh, en termes de performance, pour un single node, euh, vous avez euh, 15 000 writes et 50 000 reads à la seconde. Euh, ce système-là, ce genre de système a été au départ designé pour gérer des systèmes hautement transactionnels, euh, notamment au niveau de la finance, et euh, surtout de tout ce qui est euh, donc, euh, trading. Euh, il y a des algorithmes de trading qui tournaient derrière, et c'est comme ça que Greg Young en fait, est arrivé avec ses idées de CQRS et d'event sourcing C'est parce qu'il travaillait je crois au Canada à l'époque et de ce qu'il m'a raconté, ils avaient une ligne avec une fibre directe sur Wall Street et ils avaient tellement de choses d'event qui, qui arrivaient qu'il a fallu qu'ils trouvent un moyen pour les processer et c'est comme ça qu'il a commencé à imaginer ce, ce, ce type d'architecture. Donc qu'est-ce qu'on peut faire d'autre à partir des events Je vous présente Alberto Brandolini donc, qui est a inventé un truc qui s'appelle EventStorming. Storming. Donc, even Storming, c'est un workshop. Euh, Alberto est aussi euh, l'auteur du euh, principe de euh, Bullshit Asymétrie. Donc, euh, je vous laisse euh, profiter de son, euh, sa clairvoyance. Euh, enfin, J'y ai pensé à midi parce que justement, on parlait d'un truc qui est. Euh... Euh, Alberto a euh, inventé un type de workshop qui s'appelle Event Storming. Le principe, c'est qu'en gros, vous mettez des gens avec le maximum de profils différents euh, dans une salle, des profils métiers, des différents services métiers, parce que alors, la plupart des compagnies, euh, vous avez des gens euh, qui sont plutôt au niveau des sales, euh, des, gens, des gens qui sont plutôt au niveau des services comptables, vous avez des gens qui sont au niveau, euh, je ne sais pas, moi, du, admettons, vous faites du shipping, euh, voilà, du shipping euh, etc., etc. Vous avez plein de services, donc essayez d'impliquer le maximum de gens des différents services, mettez des gens de l'IT, mettez des, des ops, mettez le plus de, de, de profils possible pour éviter les biais cognitifs qu'on peut tout savoir, ou euh, on oublie carrément d'adresser de, un, euh, un des aspects. Et puis à ce moment-là, vous avez un formalisme, et évidemment c'est avec une surface de design qui est euh, euh, infinie, donc euh, vous prenez un grand mur comme ça, là, quand je vois ce grand mur tout vide, moi ça me donne, ça me donne des envies, vous euh, mettez un, un grand rouleau de papier dessus, vous avez tout le monde qui a des post-it, un marqueur, et à ce moment-là, vous commencez à faire réfléchir les gens en event. Donc quels sont les événements qui se passent quand vous passez une commande dans votre système Et à partir de là, vous verrez que la modélisation du métier, elle est beaucoup plus simple. Parce que les gens, ils n'ont pas besoin de réfléchir aggregate, machin, tout ce que je vous ai dit avant. Ils vont réfléchir en événement. Et ça, le cerveau humain, il sait le faire. N'importe quelle personne du métier, elle sait dire, ah bah, quand je passe une commande, alors d'abord, bah, j'ai telle chose qui se passe, et puis ensuite telle chose qui arrive, et puis telle chose, et voilà. Puis ça doit partir là, puis ça doit faire ça, puis ça doit faire ça. Et puis, en général, ce que vous faites, c'est que vous commencez un petit, euh, un petit indice, c'est euh, suivez là où va l'argent. Et en général, c'est là où ça vous, commence à, ça vous aide pas mal à modéliser votre, votre domaine. Donc, c'est un outil extrêmement puissant. Et à partir des events, ensuite, on peut commencer, à, une fois qu'on a à peu près fait la trame de tous les events, on peut commencer à dire, bah oui, mais alors, quelles sont nos commandes Quelles sont les interactions avec l'utilisateur Quels sont éventuellement les systèmes externes qui sont impactés quels sont les events qui en amènent d'autres, qui en entraînent d'autres, etc., etc. Et donc ça permet d'aller assez loin. Ce qu'on apprend quand on commence à modéliser à partir d'events, c'est que euh, ça s'applique à plein de domaines différents. Donc Je vous ai dit au début, ça a été plus ou moins inventé pour répondre à des problématiques de euh, systèmes très, très transactionnels comme euh, donc, tout ce qui est euh, finance, mais aussi euh, tout ce qui est euh, les, les, le gambling, les jeux. Euh, et... Euh, mais il y a beaucoup, beaucoup de domaines, moi, plus je vais dans différentes compagnies, plus je vois des applications qui peuvent se faire. Ensuite, ça nous oblige à raisonner d'une autre manière, ça oblige les gens qui viennent du, du métier à réfléchir d'une à autre, autre manière à leur système. Je vous ai dit, on peut faire des découvertes comme ça, en disant, bah oui, mais il y a un concept qui nous manque, parce que quand on réfléchit à base d'event, on, on aperçoit un concept manquant d'un coup, et puis on essaie de le formaliser grâce à, par exemple, de l'event storming. Euh, ça nous oblige aussi à nous focaliser euh, sur euh, les aspects temporels, je vous l'ai déjà dit. Et donc, on va euh, se focaliser sur développer un avantage compétitif plutôt que de euh, coder des, des choses qui sont purement techniques et, et pas forcément très, très avantageuses. Euh, bon. Occasionally Connected Applications, c'est un talk que j'avais fait à Build Stuff en 2014. Euh, ça nous permet de faire ça. Vous pouvez even sourcer les choses au niveau du client et votre manière de synchroniser ensuite les différents clients quand ils sont éventuellement des pertes de connexion, bah ils envoient des, des, des events. Euh, attention à ne pas confondre event sourced et event driven, ça n'est pas la même chose. Event sourcing c'est vraiment je sauve mes streams d'event au niveau de ma DB. Euh, event driven ça veut dire que mes moyens de communication d'un système vers un autre c'est éventuellement des événements. CQRS event sourcing n'est pas un pattern euh, général d'architecture. Vous devez utiliser secure Event Sourcing uniquement là où ça fait du sens. Allez pas even sourcer quelque chose qui est du crude. Si vous êtes purement crude, ben, laissez-le euh, en crude, ça n'a pas de sens de faire de l'event sourcing dessus. Microservices, Reactive, Actors, donc je commence à être au bout de ma time box, je vais accélérer un petit peu. Donc qu'est-ce que c'est que tout ça euh, pour ceux qui ne connaissent pas le Reactive Manifesto, je vous engage à le lire. Et vous voyez qu'au-delà euh, du côté responsive, résilient, et élastique, on trouve message-driven, message-driven, event-driven, on n'est pas loin. Ça nous permet d'écrire de des applications réactives, notamment avec des choses comme Rx, qui euh, nous permet, au lieu d'itérer de, sur des choses et de faire du pool, on va pouvoir avoir du push, c'est-à-dire qu'on va nous, nous envoyer les données, et euh, imaginez-vous avec des WebSockets ou, ou, ou d'autres choses comme ça, ben, vos applications back-office ou back-end vont pouvoir envoyer des données vers l'UI euh, de manière réactive. Euh, l'acteur modèle si vous prenez ce que fait un acteur, un acteur, il reçoit des euh, events, il émet euh, d'autres events, ou il, il déclenche d'autres acteurs, euh, tout ça, c'est quand même sensiblement la même chose. Euh, les, les langages sont prêts, les langages fonctionnels, un stream d'event vous le processez, pour ceux qui font du fonctionnel c'est un left fold, c'est pas très compliqué et en plus en termes de domaine modeling, vous voyez c'est du C sharp en haut, c'est du F sharp en bas c'est le même code donc en termes de concision du code c'est quand même très intéressant euh, les outils sont prêts, vous avez le cloud qui s'y prête bien et puis bah, si vous faites de l'IoT de qu'est-ce qu'émettent qu qu les devices toute la télémétrie qui peut être émise bah, c'est des streams d'event donc voilà comme je vous l'ai dit, euh, le microservices, c'est finalement qu'une étape de plus dans, euh, dans euh, ce qu'on fait depuis des années. Euh, c'est le nouveau terme à la mode, mais à mon avis, il euh, y a quelque chose qui, d'ici 4 ou 5 ans, on va revenir, on va tous dire ouais, les microservices, c'est tellement old school, maintenant il faut faire un autre truc qui s'appelle je sais pas quoi. Mais en fait, tout ça, c'est quand même les mêmes concepts de base qui sont loose coupling et high cohesion. C'est en gros, ben, encapsuler vos services correctement euh, et euh, vous allez bien vous en sortir si vous respectez les bons principes de développement, euh, les termes solides, euh, single responsibility principle, etc. Euh, tout ce qui est euh, les patterns euh, of enterprise architecture, tout ce qui est euh, patterns euh, d'intégration, euh, vous allez vous, bien vous en sortir. Euh, faire du software distribué c'est quelque chose de compliqué, la première règle du software distribué c'est de ne pas distribuer. En revanche, designer vos, vos systèmes pour qu'il soit distribuable si besoin est. Donc essayez de bien séparer vos responsabilités, essayez de designer des events qui permettent de communiquer d'un Bandit contexte à un autre, et vous allez voir qu'un Bandit contexte finalement, c'est quoi bah, C'est un microservice. C'est là le lien que je fais entre les deux. Et je ne suis pas le seul à le dire, c'est Eric Evans lui-même, qui a fait un talk à DDD Exchange il y a, plus, il y a deux ans, je crois, un an, deux ans, euh, sur le sujet. Euh, attention à la complexité qui peut venir avec toutes ces, ces, ces, ces, ces architectures-là. Euh, ce n'est pas trivial, c ça, ça a un coût aussi en termes de complexité. Euh, ce n'est pas évident à comprendre, parce que quand on a des events qui commencent à partir dans tous les sens, etc., et qu'on doit débuguer, euh, ce n'est pas forcément évident. Mais il euh, y a un vrai avantage à designer des systèmes comme ça, en termes de scalability, availability, et euh, tout ce genre de choses. Et surtout, essayer d'éviter de développer ça à le, 2000 pour, à, à le 9000, pour ceux qui euh, connaissent la référence.